Salut et bienvenue. On va voir comment installer le logiciel SyncFig euh, Studio sous Ubuntu, donc la version 1.2. Donc Pour cela, on se rend sur le site syncfig.org. Euh, on descend, on va ici cliquer sur la version stable. Euh, on va choisir ici Mirror. Mirror 2, par exemple. Voilà, on continue. On sélectionne Linux et on va choisir donc la version euh, 64 bits. Alors comment savoir quelle euh, version choisir Donc ça c'est en fonction de votre euh, système. Donc pour cela on ouvre un terminal et on va taper ici arch pour connaître euh, l'architecture de la machine. Donc là c'est euh, x86.64 donc 64 ça correspond ici à 64 bits, donc on clique là-dessus. Donc on attend quelques secondes, plus que deux, une. Voilà, hop. Donc on va enregistrer ça sur le bureau. On va attendre un peu. Donc je mets sur pause et puis on se rejoint dans 20 minutes. Voilà, le téléchargement est terminé, donc je peux fermer tout ça. Donc sur mon bureau j'ai Syncfig euh, Studio et on a un point app image donc application image. Euh, donc si on double clique comme ça, donc c'est pas possible, Syncfig euh, ne s'ouvre pas, il faut faire un clic droit, propriété, on va ici dans permission et on autorise ici l'exécution du fichier comme un programme. Hop à ce moment là, je ferme cette fenêtre, quand je double clique, voilà Syncfig se lance, et on se retrouve avec quelque chose de, donc qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite, c'est-à-dire on, on a plusieurs fenêtres. Alors la petite astuce c'est de, de cliquer ici pardon, sur le petit carré. Donc déjà pour le mettre en français, il faut aller dans édition, hop, préférences, et choisir ici donc l'interface en français. Valider. Alors pour euh, que l'interface en français soit euh, bien, vraiment mise à jour, il faut fermer SyncFig et puis le relancer. À ce moment-là, on a. Une version en français une deuxième chose euh, alors je crois que affichage voilà afficher la barre des menus donc comme ça on a ici la barre avec euh, bah les différents menus et on va dans fenêtre espace de travail par défaut et à ce moment là voilà on a une seule et même fenêtre <coughs> pardon avec ici bon, ben, tous les outils dont on a besoin. Il euh, y a ces petites fenêtres là donc, qui ne servent à rien, qu'on ne peut pas fermer malheureusement. Donc on va les mettre dans un coin, Hop, pour pas qu'elles nous embêtent. Voilà. Voilà donc pour cette petite introduction à l'installation de Thinkfig. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouveaux tutos.